Oh, têtes, tiens, gourlot. Par ma voix, notre collègue Fabienne Cudel, souffrant, mais en pensée parmi nous, sera présente à la lecture de sa participation, que je vais vous lire. Ne perdons pas de vue que la mobilité par essence est un service public qui se doit de garantir une qualité de service à ses usagers. Qualité de service dont l'amélioration doit être la boussole de cette politique. La mobilité, comme vous le soulignez, page 38, un service à la population, qu'elle soit rurale ou urbaine. La région Grand-Est a repris le 1er janvier 2018 la ligne 4 paris mulhouse qui est une ligne TET, craignant son abandon par l'État suite au rapport Duron. La ligne 4, et vous le savez, Connaît depuis un certain temps des dysfonctionnements récurrents et importants qui pénalisent gravement les usagers. Exemple, entre Troyes et Chaumont, du 7 novembre au 3 décembre, près de 20 incidents, retards, suppressions, etc. Si nous approuvons les deux allers-retours quotidiens supplémentaires à l'horizon 2019, entre Paris et Troyes, ainsi que la priorité sur le matériel roulant, enfin donné au matériel roulant sur les liaisons ferroviaires avec l'Allemagne et le Luxembourg, et les liaisons autour de métropoles comme Strasbourg, nous pensons que les territoires ruraux ne doivent pas être oubliés. C'est malheureusement le ressenti de nombreux usagers de cette ligne 4, finir, particulièrement monsieur. en Haute-Marne. Rappelons que la Haute-Marne est le plus petit département du Grand Est. Elle perd déjà plus de 1000 habitants par an. Nous vous demandons, Monsieur le Président, d'intervenir afin que ces dysfonctionnements soient rapidement résolus. Il en va de l'attractivité du département. Je vous remercie. La parole.